C'est écrit Toledo. Quoi oh, comment ça, Toledo Qu'est-ce que c'est que cette histoire nommée Tolissine Mais d'abord, c'est où, Toledo oh, non, ça veut dire que...